Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est ma première sortie à Puerto de la Cruz depuis environ deux mois, puisque j'ai eu mon petit problème au genou, puis l'opération. Donc j'ai été opéré il y a à peu près un mois. Donc j'ai dû utiliser des béquilles assez longtemps. Et là je commence à remarcher sans béquilles. Donc j'ai tous les jours... Une séance de rééducation pour réapprendre à marcher. Oui, il faut vraiment réapprendre à marcher, donc sans béquille. Donc je continue à boiter un peu et il faut, il faut que le cerveau arrive à, à réapprendre à boiter, à, à marcher sans boiter. Donc j'ai pas mal, mais je continue à boiter. Donc c'est vraiment, vraiment psychologique, il faut, il faut réapprendre ça. Donc il y a un petit peu de vent ici, mais je crois que ça va, ça va aller avec mon micro normalement, ça devrait aller, le son devrait être bon. Donc c'est comme en trading, il faut vraiment que, que le cerveau se, se réadapte à une marche normale. En trading aussi, il faut apprendre, s'habituer au marché et apprendre à trader. Alors ce que j'ai à dire pour le moment, donc on est, on est début août 2017, et si vous regardez l'euro dollar vous voyez qu'on est à une phase assez assez particulière puisqu'on est en train de sortir du range, du range qu'avait l'euro dollar euh, depuis euh, 2014 donc en 2014 il a baissé énormément et puis 2015, 2016, 2017 donc il a fait des hauts et des bas et là il semble qu'on qu sorte du plus haut du range et ces derniers jours, donc euh, moi j'ai pu profiter euh, des hausses du marché, j'ai tradé essentiellement euh, à la hausse, bien que de temps en temps je, je profitais donc, euh, des baisses, euh, des corrections du marché, puisque je fais du scalping, et comme vous le savez, en scalping on a l'occasion de faire des trades dans les deux sens, et donc euh, de profiter d'un maximum de trades gagnants. Et quand vous avez un marché très clair comme euh, celui-ci, eh bien vous arrivez à faire facilement euh, 1, 2, 3 de gains par jour et euh, facilement euh, 90 à 100 de trades gagnants tous les jours. Donc euh, regardez bien l'euro dollar si vous n'avez pas l'habitude et profitez vraiment de cette hausse parce qu'il est probable que, que le marché continue à monter. Maintenant ce n'est pas une garantie mais si on casse, si on continue à casser, le haut du ranch et eh bien il est possible que l'euro arrive bien plus haut, là on est à 1.18500 environ aujourd'hui, il est fort probable qu'on arrive au moins à 1.20 et peut-être plus haut. Donc euh, surveillez ça, il y a peut-être encore euh, quelques beaux traits à la hausse à faire sur l'euro-dollar, donc ce serait génial. Donc si vous cherchez, si vous n'avez pas encore une méthode très efficace, et eh bien que vous cherchez à gagner 1 à 3% de votre capital par jour et eh bien vous avez ici un lien en haut de cette vidéo vers ma méthode de scalping, ma méthode de scalping qui a fait ses preuves auprès de nombreux étudiants et qui reste selon moi la meilleure méthode de trading pour gagner de manière régulière sans stresser puisque vous ne devez pas penser à votre trade durant la nuit ou durant la journée puisque vous faites des sessions très courtes de, tra de trading puisque c'est entre 10 secondes et 10 minutes pour chaque trade la plupart du temps donc ça reste une méthode ultra efficace et beaucoup de traders ont adopté cette, cette méthode. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc euh, dernier, derrière moi c'est Puerto de la Cruz et si vous avez aimé cette vidéo likez-la, ça me fera plaisir et partagez-la également. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ici en dessous et cliquez sur la petite cloche. Ainsi vous serez averti par email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement. A bientôt, au revoir.